Le Seigneur est en train de te dire, pendant que je suis en train de parler ici, que tu dois changer ta façon de faire, tu dois changer ta façon de voir, tu dois changer ta façon de croire. Tu ne crois pas à ta femme lorsque vous êtes à la maison, tu ne crois pas à ton mari lorsque vous êtes à la maison, mais vous voulez embellir devant les gens. C'est pourquoi vous verrez que lorsque même ils vont parler sur le mariage, c'est maman pasteur qui rentre et le papa pasteur. C'est-à-dire les, les gens vous, vous, vous donnent, je ne sais pas, la gloire puisqu'ils pensent que vous connaissez tellement. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais bien aimé, le Seigneur, lorsque la Bible nous dit que le Rhum des cieux est proche, ça veut dire que le Seigneur est là. Il est à tes côtés. Il suffit seulement d'accepter ton. Ton, ton, ton horreur, ton, ton horreur, il suffit seulement d'accepter, je vais dire ta faute, le Seigneur est là, il t'écoute, il t'entend, il suffit seulement d'accepter que tu es pécheur, que tu es pécheresse ou pécheur, le Seigneur va te pardonner et abandonne tes voies. Mais bien aimé c'est très important, le Seigneur est là, le Rhum des cieux est proche. Tu dois savoir que lorsque tu, tu, tu vas dire à ta femme ou à ton mari un jour que ma, mon chéri ou ma chérie, je pense qu'on a commis tellement de fautes, on a tellement de erreurs, nous devrions nous repentir. Ce n'est pas mauvais de dire que qu'on a, a commis des fautes et nous voulons nous, nous repentir pour rentrer, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Ecclésiaste 3, 17 nous dit Dieu jugera les justes et le méchant. » Et pourquoi Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Ça dit Dieu va juger le monde. Dieu va juger le le juste et le méchant comme j'avais déjà dit tantôt. Pourquoi il va juger Il va juger par rapport à l'œuvre, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Alors pour arranger, ça ne te prendra pas l'éternité pour arranger, tu peux arranger ça même maintenant. Mon bien-aimé, mon bien-aimé qui m'écoute, ce message, c'est pour, n'est-ce pas, te conscientiser. Le monde touche à sa fin. Ce n'est pas le titre qui vont te donner, je ne sais pas, la gloire ou bien la vie éternelle. Luc 12,2 nous dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. » Luc 12,2. C'est-à-dire, tout ce que tu fais dans l'obscurité, même si on ne voit pas cela, mais ta conscience te dit, le monde te juge par rapport à ta façon d'agir. Dieu te voit et connaît ton cœur. Mais au lieu de changer, tu es en train de persister. Mon bien-aimé, je te dis de changer ta vie. De changer ta vie. Tu veux, tu veux avoir la facilité. Tu penses que lorsque ta femme devient pasteur, ça dit que toute votre richesse va rester chez vous. N'est-ce pas il y a un, y a un, un prédicateur qui est, qui est mort dans un crash d'avion avec sa femme et ses collaborateurs et tout cela c'est parti comme ça n'est-ce pas à Kinshasa au Congo il y a une femme qui avait commencé un soi-disant ministère elle est morte et son mari et son mari est mort et puis elle est morte après et tout cela est resté comme ça mais si vous changez votre façon de voir aujourd'hui vous n'êtes pas plus plus sain ou plus plus intelligente ou plus intelligente que d'autres qui quittent ce monde mais Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de changer pour ne pas, rentre, pour ne pas entrer dans l'enfer. Le, dans, dans Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce que beaucoup ne veulent pas aujourd'hui, Luc 13, ce que beaucoup ne veulent pas aujourd'hui. Beaucoup veulent la facilité. Mon père était pasteur, maintenant moi aussi je devais pasteur en tant que fils. Ma mère et mon père sont pasteurs, toi tu regardes déjà toi aussi toi, le mari, ou je peux dire toi, l'enfant, ou bien le, donc le fils, tu regardes avec ta femme déjà pour dire que un jour nous aussi nous, allons, nous, nous deviendrons des pasteurs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne devient pas pasteur, on est appelé ou soit on reçoit le don pastoral. On ne peut pas conduire une église puisque tu es l'enfant du pasteur ou tu es la femme du pasteur. Et, et les enfants aujourd'hui prennent ça comme du business seulement ils, tellement ils voient que mon père a réussi, donc a réussi ma mère a aussi réussi, donc, donc réussi à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle font. Moi, si je vais faire ça, mais bien me poursuiter. Jean 12, 48 me dit, «Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son, à son juge. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. Pendant qu'ils sont en train de parler, tu reçois, tu écoutes, mais tu ne fais rien. Sache que là, tu as reçu déjà ton juge à toi. Et ces paroles, ce sont elles qui vont te juger au jour du jugement. Que le Seigneur bénisse celui celle ou celle qui a compris ces messages et que la paix du Seigneur puisse être avec vous. Si vous avez des questions, posez-les et nous ne manquerons pas à vous les répondre par la grâce de Dieu. Shalom.